Bonjour à tous, je suis Damien Fong. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre projet « Concevoir et évaluer différentes techniques de visualisation interactive pour la gestion du bruit au sein de la bibliothèque universitaire ». Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'opération Neocampus. Il se concentre sur la problématique du bruit dans les bibliothèques universitaires. L'objectif de ce projet est double. Le premier est de concevoir et évaluer un système de visualisation interactive du niveau de bruit dans la bibliothèque universitaire. Et le deuxième est de développer une solution interactive pour le personnel de la bibliothèque permettant d'intervenir sur différents éléments de gestion du bruit. Et ce projet comprend aussi deux aspects principaux. Un aspect concerne les utilisateurs fontaines de bibliothèque, c'est-à-dire les étudiants. Cette partie du travail a été complétée par un projet du Doré. Un travail actuel se concentre sur la conception de solutions pour les bibliothécaires. Évaluer le niveau de bruit, identifier la provenance de bruit, et susciter la bonne réaction du bibliothécaire pour gérer le bruit sont les trois principaux problèmes à résoudre dans ce projet. Afin de trouver des techniques d'interaction pour résoudre le problème du Projet, nous avons conçu trois scénarios. Ils sont le premier, un bibliothécaire veut vérifier le bruit dans une salle quand il a reçu une alerte ou quelqu'un est venu se plaindre. Il peut sélectionner une table bruyante et consulter ses relèves de bruit présentes ou passées ou bien localiser et intervenir le bruit. Le deuxième scénario, un bibliothécaire trouver la bibliothèque pour vérifier le niveau de bruit partout dans la bibliothèque. Le dernier scénario, un bibliothécaire veut définir une zone de discussion ou une zone calme en spécifiant des limites de décibels d'alarme. Pour faciliter la compréhension et l'interaction avec des données, nous proposons une approche sur de la réalité augmentée qui combine un modèle physique avec les données numériques de bruit. La maquette numérique comprend principalement les données sur le bruit, les différents types d'informations, etc. L'utilisation de maquette 3D donne à l'utilisateur une perception spéciale globale de la bibliothèque. L'utilisateur se sent comme s'il était dans un vrai bâtiment, ce qui facilite la localisation des données. Et notre approche, ça va viser à combiner les deux maquettes pour tirer profit des deux. L'accès aux données par le maquette numérique, l'accès à la vue globale par le maquette physique. À terme, on va arriver à ça, des informations numériques projetées sur le maquette physique. C'est tout pour mon discours. Je vous remercie pour votre attention.